Comment jouer de l'harmonica blues Dans quelques secondes, je vais t'expliquer comment mes élèves réussissent à jouer rapidement du blues à l'harmonica. Alors, comment jouer de l'harmonica blues Tout d'abord, il faut savoir jouer des mélodies à l'harmonica si tu n'es pas encore sûr de savoir jouer les bonnes notes, si tu joues encore un peu comme ça. Voilà, c'était hésitant. Bon, l'harmonica blues, euh, ce n'est pas pour tout de suite. Euh, il faut d'abord apprendre à bien jouer les notes. Euh, J'ai une formation là-dessus euh, pour apprendre à jouer les notes, jouer des mélodies à l'harmonica, connaître les rythmes, savoir jouer des morceaux, en mesure, sur des pistes d'accompagnement. Donc, si tu en es encore là, tu trouveras un lien sous la vidéo pour accéder à cette formation pour grands débutants. Mais si tu sais déjà jouer des morceaux sympas, comme par exemple. Tu es capable de faire ça, tu donc tu es capable de déplacer de manière fluide sur l'instrument, mais euh, ça ne sonne pas blues du tout. Okay. Alors, comment faire j'ai créé une formation qui s'appelle « Le clan des bluesmen ». Un des gros avantages de prendre une formation en ligne, c'est que tu n'es pas contraint à un cours hebdomadaire avec un prof, euh, tu n'es pas obligé de te déplacer, tu peux aller dans ta formation quand tu veux, autant de temps que tu veux, en fonction de tes disponibilités, et de revoir même les cours autant de fois que tu le veux, puisque dès que tu as pris la formation, tu conserves un accès à vie, à tout. Ok alors, comment ça se passe concrètement On va regarder ça ensemble. Alors, le Clan des Bluesmen, c'est une formation sur abonnement mensuel. Chaque mois, tu accèdes à un nouveau contenu que tu peux consulter librement euh, en fonction de tes disponibilités. Dans cette formation, il y a deux grandes étapes. La première étape et la seconde étape. D'accord, super. Alors, la première étape, c'est quoi Ce sont les rudiments du blues. En fait, avant de commencer à jouer des morceaux, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un blues, comment un blues est structuré, quelles notes sont jouées par les accompagnateurs, parce que quand on joue du blues, on peut jouer tout seul, mais c'est quand même vachement plus sympa de jouer accompagné par d'autres instruments, piano, guitare ou autre. Donc, il faut vraiment savoir comment ça fonctionne, quelles notes vont jouer les instrumentistes accompagnateurs et comment on va pouvoir improviser sur leur partie d'accompagnement. Et justement, avant de commencer à étudier les morceaux, ça peut paraître étrange, ben on commence par l'improvisation. ah tu dis oh là là, oh, moi l'improvisation, c'est pas mon truc, j'en suis pas encore là. Et ben justement, c'est ça qui est génial avec cette formation, c'est qu'en fait, tu vas réussir à improviser dès les tout premiers cours. Donc, je, je te guide hein, au fur et à mesure. Tu es tout seul devant ta formation, mais euh, les, les vidéos sont faites de telle façon que ben, tu n'as pas 36 000 questions à te poser, parce que comme j'ai l'habitude des cours... Eh bien, je réponds d'avance aux questions que tu es en droit de te poser parce que bah, tous les débutants passent à peu près par les mêmes questions. Puis si vraiment il y a des choses que tu n'arrives pas à faire ou à comprendre, bah, tu peux toujours m'envoyer euh, tes questions et moi je te réponds euh, dans les 24 heures gratuitement. Okay Donc tu n'es jamais largué. Donc à la fois tu as la, la possibilité de profiter d'une formation en ligne avec des cours en ligne et à la fois tu profites d'un accompagnement personnalisé sans subir la contrainte d'un cours hebdomadaire. Alors, on voit quoi dans les rudiments du, du blues Donc, on voit tout d'abord la grille traditionnelle. Donc, la grille, c'est quoi ben, C'est en fait les, les accords que vont jouer les instruments accompagnateurs. Là, il y a à peu près deux heures de vidéo. Donc, c'est l'équivalent de six heures de cours parce que j'ai remarqué que quand je, quand je donne un cours de, de musique... Euh, je parle à peu près pendant un tiers du temps. Il okay faut considérer qu'en gros, c'est l'équivalent de 6 heures de, de cours particuliers. Et donc, euh, je t'explique toute la structure du blues, okay ce que j'appelle la grille traditionnelle. Ensuite, le mois suivant, dans le module 2, on voit les fondamentales, donc ce sont les premières notes qu'on peut jouer en improvisation sur une grille de blues. Ensuite, dans le module 3, on passe déjà au mode mixolydien. Donc ça, c'est une espèce de, de gamme qui, euh, qui fonctionne bien sur le blues. Une fois que tu as compris les éléments qui te permettent d'improviser, et ben c'est à toi de proposer des, des choses, quoi. et donc de proposer tes phrases, etc. Donc je te donne des exemples, euh, même des compléments pour, euh, pour t'apprendre comment tu peux toi-même trouver tes propres phrases. Et du coup, tu peux, euh, une fois que tu as trouvé tes propres phrases, et bien tu joues du blues avec ce que tu as dans les tripes, avec ce que tu as dans le cœur, dans la tête, enfin tu, tu forges ton, ton, ton style en fait. Puisque la, la manière dont tu vas aborder le blues avec tes propres phrases, bah, ça va structurer justement ton, ton propre style de jeu. Okay c'est ça qui est très important. C'est pas euh, une formation où les élèves sont formatés, voilà, moi je joue ça, donc tu as intérêt à jouer ça, etc. Non, je t'explique comment ça fonctionne. Et une fois que tu as compris, tu as toute la liberté de, de jouer sur les grilles de blues. Et ensuite, le module 4, c'est penser la grille de blues parce qu'il y a une manière d'aborder le blues pour que, pour que ça fonctionne. Okay donc une fois que tu as franchi ces, euh, ces quatre, euh, quatre modules donc dans la première étape sur les rudiments du blues, après, on passe aux morceaux. Alors, les morceaux, c'est quoi Ce sont des morceaux connus, à part les, les deux premiers, puis il y en a un troisième un peu plus tard qui euh, sont vraiment des compositions. Mais l'objectif de cette formation, ce n'est pas de, de jouer euh, des exercices. Bon voilà, les exercices, ça y est, tu n'as plus besoin de ça, tu sais jouer de l'harmonica, tu déjà passé quatre mois sur les rues du blues. Très bien, tu as de bonnes bases. Maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire bah, Tu as envie de jouer des morceaux, tout simplement. Donc, euh, voici la liste des morceaux. Donc, Beginner's Blues et Beginner's Boogie, ce sont deux compositions de Tim Richards. C'est des composé pour piano à la base, mais j'adapte ça pour l'harmonica. Et en fait, ça te permet de, de, bah, de commencer à faire tes premières armes avec des vrais morceaux. Donc, Un morceau de blues et un morceau de Boogie Woogie, qui est une forme de blues, on va dire. Ok et après, on attaque les morceaux un peu plus connus. Donc, euh, donc en fait, il y a des morceaux connus, mais un peu dans tous les styles. Non mais attends, euh, comment ça dans tous les styles Mais on joue du blues. Oui, mais le blues, ce n'est pas que du blues traditionnel. Ça peut être du Chicago blues, ça peut être du blues jazz, ça peut être du blues rock, ça peut être plein de formes de blues. Et donc, on ne va pas se cantonner à un seul style. Moi, j'aime beaucoup le Chicago blues, également le blues jazz. Et ben, je ne vais pas t'imposer le, le Chicago blues ou le blues jazz je vais te proposer des morceaux un peu dans tous les styles. Il y a même des morceaux de, de musique latine qui reprennent les structures du blues ou, ou d'autres morceaux, d'autres styles. Donc l'idée, c'est que à la fin de ta formation, bah, tu auras tellement vu de, de styles différents et tu auras tellement été guidé euh, pas à pas euh, dans, dans l'apprentissage des morceaux bah, que tu auras une super connaissance et une super pratique parce que ce pas des cours théoriques du tout. Il y a forcément un tout petit peu de théorie et puis, une fois que tu as compris la théorie, on passe immédiatement à la pratique. Chaque cours théorique voit son application pratique juste derrière. Donc, Beginner's Blues, Beginner's Boogie, donc deux compositions. Et ensuite, Happy Go, Lucky la Call, Rainian Blues, Peur de Rien Blues, ça, c'est un super blues de Jean-Jacques Goldman. Ruin Band Mid Blues, ça, c'est un super blues de Jean-Jacques Minto, I'm Ready, bon, ça, c'est du, du Chicago Blues. Blind Lemon's Blues, alors ça, c'est une, une composition mais j'ai trouvé euh, qu'elle était vraiment super quoi une composition dans dans le style de euh, Blind Lemon Jefferson et franchement ça vaut le coup d'apprendre à jouer ce morceau qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Mean Old World Sad Hours Got My Mojo Working alors ça c'est vraiment un incontournable du blues Hate No Sunshine Messing With The Kid Sunny mm -hmm. ah oui Sunny qui a été repris par Richard Anthony de mémoire Spider-Man Qu'est-ce que ça vient foutre là ça Le thème de Spider-Man Bah ouais parce que en fait c'est un un thème de, de dessin animé que j'adorais regarder quand j'ai des gosses et en fait bah, c'est une grille de blues quoi. Sauf que, alors tu vas voir l'arrangement est un peu spécial, c'est un arrangement latin quoi, latin jazz et avec un mélange de blues. Mais il faut aussi savoir jouer ça parce que bah, si jamais tu joues avec d'autres musiciens et qu'on te dit tiens on fait un blues latin, euh, tu veux dire, attendez, mais moi, le blues, c'est Chicago blues ou le blues rock, quoi. Le blues latin, je ne sais même pas ce que c'est. Eh bien, si tu, tu sauras faire euh, grâce à ce cours. OK? The house is rocking. Darling, you know I love you. Crossroad blues, ça, c'est un super blues également. I got you. If you love me like you say, five long years, the things that I used to do. The blues is all right. Et on termine par un super blues jazz, uh, Break out the blues. OK. Donc, alors, comment ça marche, ces histoires de, de morceaux? Est-ce que je vais simplement te dire, bon ben voilà, ça c'est la partition et la tablature, allez, débrouille-toi avec ça. Pas du tout, pas du tout. Ce sont vraiment des, des cours complets. Alors, on va prendre un exemple avec Raynion Blues, par exemple. Okay donc là, c'est déjà un niveau assez avancé puisque c'est le quatrième morceau. Donc, tu as déjà les quatre premiers mois avec les rudiments du Blues. Et là, c'est le quatrième mois de la seconde étape. Donc, on est déjà à huit mois de pratique. Donc, tu vas voir, c'est déjà un super morceau. Bon, on commence par la présentation du morceau, ce que j'appelle le cours zéro. C'est-à-dire que, ben, en fait, je présente le morceau dans son contexte, dans son contexte historique. C'est un morceau, par exemple celui-ci, qui a été composé par Duke Ellington. Ben, c'est intéressant quand même de faire un petit peu d'histoire de la musique parce que, on n'interprète pas un morceau de la même façon, selon qu'il a été composé par un jazzman, par un bluesman, par un musicien de rock, euh, s'il a été joué dans les années 30, ou dans les années 90, ou aujourd'hui en 2018. Donc euh, voilà, c'est important de, de replacer le, le morceau dans son contexte. Okay. Mais sur okay. une grille vraiment complètement différente de la précédente, donc on va voir en fait comment on va pouvoir servir, se servir de cette grille. Ok, très bien. Et ensuite, bah, un premier cours alors théorique, mais qui va nous permettre de mettre euh, bah, ce cours en pratique. La gamme pentatonique mineure. Alors sans doute que ça te dit rien pour l'instant parce que t'en es encore au début. Toi, encore une fois, c'est le huitième mois, ça. Donc euh, euh, tu folle pas. Donc euh, bah, je, toi, on passe euh, un bon quart d'heure ensemble. Enfin un peu plus que ça, parce que moi, quand je parle pendant un quart d'heure, c'est l'équivalent de l'équivalent de 45 minutes de, de cours, parce que tu vas noter les choses au fur et à mesure, tu dis ok, ah ouais, donc ah il ouais, faut que je pense à ça, tiens, je vais essayer ça sur l'harmonica, voir ce que ça donne, tu vois. Donc tu mets la vidéo sur pause, tu la relances, etc. Quoi. Okay et donc pareil, toi, tu vois, tu as toutes de les explications lui. directes. Donc euh, voilà. Tu la... expliques pas à pas comment ça fonctionne. Comme... Voilà. Donc, c'est vraiment des cours hyper Mais détaillés. Ton, quoi. Ton, est ce appelle... tout, tout est expliqué. Donc, même si tu ne connais pas ces symboles, etc., tout ça c'est expliqué pendant, pendant le cours. Après, tu peux télécharger le, le résumé du cours. Et après, on arrive au cours, proprement dit, euh, l'apprentissage du morceau. Donc, euh, il y a sept phases en tout. Donc, la première phase, c'est la phase D. Donc, la phase D, c'est quoi C'est D comme déchiffrage. On commence par déchiffrer le morceau. Donc, en fait, j'affiche la partition à l'écran. Je t'explique comment ah, on la déchiffre, ah, c'est-à-dire comment on va jouer cette partition. Alors, on ne joue pas encore de, de musique, on ne joue pas encore physiquement sur l'harmonica. Mais déjà, je t'explique alors comment on va jouer la partition, dans quel ordre, euh, que signifient tous ces symboles qu'on voit sur la partition, etc. Tu vois, à chaque fois, il y a plein de ressources à télécharger. On passe à la phase E. La phase E, c'est extraction, c'est-à-dire qu'on repère les passages difficiles du morceau en fonction de ton niveau. Ce pas, pas plus mal parce que pour... Et donc, on les travaille ensemble. Voilà. Okay donc, je t'indique les meilleures méthodes pour euh, travailler euh, euh, les phrases de blues qui, qui peuvent poser difficulté. Ok voilà, donc quelques téléchargements de ressources. Ensuite, on passe à la phase de réintégration. Donc, Maintenant qu'on a travaillé les phrases difficiles, ben, elles, sont, elles sont devenues faciles, mais maintenant, on sait les jouer toutes seules. Il faut les réintégrer dans le morceau. Okay donc, on, on raccroche les wagons. Ben, C'est une méthode que j'ai trouvée, je appelle la méthode des wagons. Donc Je t'explique ça dans, on dans, dans la formation. Ben, tiens, voilà, il voilà, trois wagons. Je suis pas très bon dessinateur, je suis meilleur euh, musicien, heureusement. Donc, euh, voilà, grâce à cette méthode-là, eh ben, tu peux réintégrer les, les phrases anciennement difficiles, qui sont devenus faciles, avec les autres phrases qu'on n'a même pas travaillé puisque les autres, phrases, les autres phrases sont faciles. Et d'un seul coup, boum, ça y est, tu es capable de jouer ton morceau. Donc, tu vois, on en est à la, au cours numéro 3, tu es déjà capable de jouer le morceau. OK, tu es capable de jouer les notes, tu es capable d'enchaîner de, en, les phrases, mais tu ne sais pas encore jouer vraiment rythmiquement ce morceau. Alors, la, phrase, la, la phase pardon, suivante, c'est la phase I comme interprétation rythmique. Je t'explique comment euh, interpréter rythmiquement le morceau et une fois que tu donc, avec des démonstrations bien sûr et euh, donc à chaque fois, dès que je t'ai fait la démonstration tu appuies sur pause, tu euh, travailles pour faire pareil que moi tu remets la vidéo en arrière si tu as loupé quelque chose Hop, jusqu'à ce que tu comprennes bien comment travailler une fois que tu as, as réussi, tu relances la vidéo et on continue le cours ensemble et donc non seulement je t'indique comment je rythmiquement mais je t'indique aussi comment je fais pour accélérer le tempo au fur et à mesure, pour accélérer le morceau jusqu'à ce qu'on arrive à, à, bah, au tempo auquel, c'est-à-dire la vitesse à laquelle tu dois jouer le morceau. OK Voilà. Donc ensuite, on passe à la phase numéro 5, V comme variation mélodique. Alors, variation mélodique, pourquoi bah, Parce qu'en fait, quand tu joues le thème plusieurs fois, à un moment donné, bon, OK, le thème, on l'a bien entendu. Euh, alors, si tu, si tu chantes une chanson et qu'à chaque fois tu chantes la même mélodie, bah, tu changes les paroles ça ça va pas te lasser ça va pas laisser ton auditoire bien au contraire mais si tu joues un instrumental et que chaque fois que tu joues le, le thème bah on entend tout le temps les mêmes notes aux mêmes endroits et qu'il n'y a jamais de variation bon c'est un peu moins bien quoi donc l'idée c'est ensuite de savoir aussi varier autour des mélodies donc toi je te donne quelques conseils enfin même beaucoup de conseils mais quelques exemples etc voilà euh, je t'explique pourquoi ça fonctionne ou pas ce que tu peux faire toi-même tu vois donc ça c'est vraiment euh, important parce que ça te permet en fait de, de de proposer des variations du thème, et c'est une, déjà une préparation à l'improvisation. Ensuite, la phase E numéro 2, ce sont les effets. Donc, les effets, bah, qu'on peut jouer à l'harmonica, évidemment, parce que jouer de l'harmonica, c'est pas simplement aligner des notes. Même si tu joues avec le bon rythme, etc., et que tu varies tes mélodies, c'est vachement plus sympa de, si t'as une phrase, plutôt que de faire, euh si tu peux faire, Bah déjà, ça sonne plus blues. quoi. Donc, les effets sont hyper importants. Donc, Je t'indique les effets qu'on peut jouer sur une partition, l'endroit auquel je pense que c'est judicieux de les jouer. Mais évidemment, après, c'est à toi d'ajouter bah, tes propres effets si tu as envie, de, de faire des choses, de varier. Le modèle, c'est une chose. Une fois que tu as pigé le modèle, bah, c'est à toi de, de trouver ta propre interprétation. Mais je te guide et j'explique comment ça fonctionne. Et puis, on, on passe à la, phase, euh, la dernière phase qui est la plus longue, la plus euh, fournie, quoi. la phase S comme solo. Donc, solo, ça ne veut pas dire, euh, allez, va jouer dans ton coin. Solo, ça veut dire prendre un solo, c'est improviser. Donc, donc là, je te donne tout, absolument tous les, tous les conseils. Euh, donc, tu auras déjà vu le, le premier cours sur la, la gamme pathotonique mineure, mais dans la phase de solo, bah, en fait, je t'explique comment tu vas l'utiliser, quelle, quelle, quelle note tu peux jouer, dans quel ordre, etc. Alors… Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de t'imposer les choses, simplement de te faire des propositions, de t'expliquer comment ça fonctionne, comment moi je procède pour euh, okay, jouer la mes, dernière mes propres euh, de... improvisations sur ce morceau. Et donc, euh, voilà, tu, tu découvres tout euh, euh, pas à pas, euh, tu mets la vidéo sur pause, tac, tu essayes, tu essayes des phrases et tout, tu relances la vidéo, je te donne d'autres phrases, d'autres manières d'aborder l'improvisation, etc. Donc, tout ça, tu vois, c'est euh, hyper détaillé. Tu vois, je te donne des exemples et tout. J'explique pourquoi ça fonctionne, les, les erreurs à éviter, etc. Quoi. OK? Voilà. Donc, en fait, tu vois, tu as vraiment un cours absolument complet. Ce qui fait que, bah, en fait, non seulement tu es capable de jouer ton morceau, tu es capable de l'interpréter rythmiquement. Tu es capable de le jouer avec une piste d'accompagnement que je te fournis également. Tu es capable de trouver des variations de la mélodie et même d'improviser. Donc, tu n'as plus qu'à jouer sur scène, quoi. Donc tu n'es pas obligé de, de vouloir jouer sur scène, hein, mais euh, tu peux rester dans le cadre de la famille ou devant les amis, ou jouer dans un resto, dans un pique-nique, ou tout simplement chez toi, dans ton salon, ou dans ta cave, ou dans ta voiture, à te faire plaisir à jouer du blues. Quoi. Voilà comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que mes élèves réussissent à jouer euh, du bon blues à l'harmonica. Je t'apprends les choses au fur et à mesure, au travers des morceaux, et en plus des morceaux connus. Donc non seulement tu es capable de jouer des morceaux connus, d'enrichir ton répertoire, mais en plus tu apprends toutes les techniques et toutes les astuces de, de professionnels, pour apprendre à jouer du blues. Donc le but du jeu, c'est pas de faire de toi un professionnel. Je vais pas t'apprendre à jouer comme Sonny Terry, à jouer comme Sonny Boy Williamson. Je vais t'apprendre à jouer comme toi. C'est-à-dire comme tu aimes jouer du blues. On a tous une manière différente d'aborder le blues. Alors, parfois oui, tu dis ah bah tiens ça c'est euh, ce morceau de Jolie minto euh, on sent qu'il rend hommage à Sonny Terry, parce que ça c'est vraiment des, des riffs à la Sonny Terry. Ou ah, ça, à mon avis, c'est un, bon, un, un hommage à Big Walter, parce que c'est vrai qu'il enfin, aime beaucoup Big Walter, et euh, ça c'est vrai que c'est une phrase de lui. Quoi. Ou alors tu vas m'écouter jouer et tu vas dire oh, « oh, oh, ça c'est du Sonny Boy Williamson 2, parce que je reconnais. Bah, » Ok, bien sûr qu'on on, on est influencé par tous ces grands harmonistes euh, de blues. Mais tu vas faire ton propre style quand on va t'écouter jouer, on va pas se dire alors ça, c'est du Bertrand tout craché, c'est exactement les phrases de Harmo Chopin. Ben non, pas du tout. On va dire « Ah ouais, super ah, Pas mal cette phrase-là, mais t'as piqué ça où ?» Ben, nulle part, ça vient de moi, quoi. Ouais, oh, génial et tout, mais j'adore ton style, quoi. tu vois. Donc, c'est ça que tu vas réussir à faire. Ok Donc, euh, alors, bah, comment on fait bah, Tout simplement, si tu regardes cette vidéo dans le catalogue des formations, bah, tu vas trouver euh, toutes les explications pour pouvoir euh, rejoindre le clan des Bluesmen. Tout est expliqué sous la vidéo. Et puis, si tu regardes cette vidéo sur YouTube ou sur Facebook ou ailleurs, eh bien, je te mets un lien sous la vidéo pour pouvoir accéder à cette page de présentation de la formation Le Clan des Bluesmen. Je te souhaite que du bonheur, je te souhaite vraiment de te faire immensément plaisir à jouer du bon blues à l'harmonica et on se retrouve de l'autre côté dans la formation. À très vite, à tout de suite, bonne musique